de la part, je pense que je me souviens de ça vient, euh, Magali. Euh, donc de faire un exposé sur un, un réseau expérimental. Et puis en fait, euh, comme j'avais l'honneur de recevoir notre éminent collègue euh, du CIRAD, ça, ça, mais il dit ça, ça, que. Euh, ah oui, faut, faut, euh, euh, donc je me suis dit que ce serait pas mal de faire euh, une présentation à deux voix sur une thématique un peu plus englobante, euh, qui est euh, en fait un concept qu'on a développé avec jean et puis un collectif, dont ici on a un ensemble de, de contributeurs, donc qui est la protection agroécologique des cultures. Donc là, l'idée de donc qui va être déjà, ça va être un peu challenging, parce que déjà moi-même, j'aurais tendance à ne pas complètement respecter les temps impartis mais alors après, doubler... Je crois que François, il y a des portes, il y a des gens qui vont rentrer. Donc on va essayer de ne pas perdre trop de, trop de temps. Qu'est-ce que vous voulez faire bah, Aller dans le détail, parce que le problème, c'est qu'on tiendrait des jours et des semaines dans ce type de sujet. Donc premièrement un petit survol des éléments de, de contexte. Ensuite une présentation historique et conceptuelle de ce qu'est la protection agroécologique des cultures. Après on a prévu, alors ça va être un petit peu rapide, mais trois retours d'expérience dans des milieux différents. Et après une conclusion où ceux qui seront déjà lassés pourront partir, et puis sinon on pourra discuter sur la question finalement est-ce qu'une agriculture sans pesticides est possible ou non D'accord alors, en élément introductif, ce que je vous proposais, en fait, c'est qu'il y a eu un article du Monde du 7 janvier qui a fait pas mal, euh, a fait pas mal parler, puisque là, on a eu un, un résultat euh, annuel de, de la vente des pesticides en France euh, sur 2018, et donc on a vu, pardon, euh, sur 2019, et donc on a vu euh, un bond de 25%, et donc là, après, ben, c'est sûr que. Quand on EC en France, depuis 2008, on a mis en, plan, en place hein, une première version d'un plan national de réduction des pesticides, donc suite à une injonction euh, de l'Europe. Alors le, la France avait un petit peu devancé. Euh, donc il y a une première version, une deuxième version, faut phyto 2, puis après une troisième éco-phyto 2. Donc l'objectif à chaque fois était de réduire d'au moins 50% en 10 ans l'utilisation des phyto. Et là on est plutôt. Euh, on avait compris moins 50 en 10 ans sur, sur la biodiversité. Et bon, voilà, voilà c'est un des qui vient attaquer finalement l'échec euh, patent du plan éco-phyto. Euh, déjà, je n'ai pas respecté le plan, je m'étais dit qu'il fallait qu'on se présente un petit peu aussi euh, avec, euh, avec. Parce que tu parles beaucoup. Hein. Euh, mmh. Non, non. Donc, alors, en deux mots, moi je suis euh, directeur de recherche dans l'UMR agir, je travaille depuis une vingtaine d'années à la protection des cultures, avec un angle assez marqué quand même sur la, la modélisation. Euh, donc j'ai contribué à un certain nombre de, de projets nationaux ou européens. Et au sein des j'ai en rouge, je préside le comité d'appui scientifique et technique à la cellule d'animation du dispositif DÉFI, qui est un des fers de lance de, euh, des Vous savez, avec un, un réseau de 3000 fermes et un réseau d'expérimentation, euh, de, de plus d'une quarantaine de réseaux expérimentaux visant à la réduction de l'utilisation des pesticides et pour lequel. Euh, Sandrine avait été, euh, avant sa thèse, recrutée pour fournir un appui méthodologique. Et puis, euh, Jean-Philippe Deguine, tu veux que je te présente Je suis Jean-Philippe <rire> Deguine, je suis euh, directeur de recherche à, au CIRAD, je suis basé à La Réunion. Euh, je suis agroécologue et entomologiste, c'est-à-dire que je, je croise les, les champs disciplinaires de l'agroécologie, qui est déjà quelque chose d'assez de, de, de, assez grand, et l'entomologie, c'est-à-dire l'étude des, des insectes. Donc dans le domaine de la protection des cultures. C'est tout. Et donc tu es membre. Oui, j'ai du casting. En... De... Jean Noël, oui, Jean -Noël, on, ouais, on a des, des activités communes, on collabore. Et il a réussi à, à, me faire, à me faire aimer la modélisation. C'est ouais, parce qu'au euh, début il se présentait comme un non modélisateur, mais il m'a avoué que quelques années après, que c'était un anti modélisateur. <rire> parce que dans, son, dans son parcours, tu as eu la charge d'animer différentes équipes il trouvait que ben, les sorties des équipes de modélisation avaient tendance à se faire un peu attendre. Et voilà, il avait une vision un peu négative. Et puis je pense que quelques expériences ont un peu changé, sans que ce soit... Euh, voilà, c'est pas l'oméga, mais ça peut, être, ça peut être utile. Alors, autre euh, éléments de contexte, je te laisse euh, prendre le... Je sais pas, comme tu veux. En ouais, fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je <rire> <rire> suis... <rire> moi, je suis de je suis, je suis, je suis passage à Toulouse, là, puis Jean-Noël m'a dit, bah tiens, demain, tu... Tu viens faire quelque chose, je fois pas d'accord, avec plaisir, bon. Bah, bah, tu ouais. vas découvrir les Donc, vous allez voir, c'est un, un diaporama qu'on a compilé comme ça un peu, un peu rapidement. Vous allez voir qu'il y a des, des, des incompatibilités Mac-PC, comme d'habitude, et en plus, refait max mac hein. Et en fait, euh, c'est du bon sens. Bon, hein, si, si on parle des limites de l'agrochimie, hein, c'est pour vous parler de l'agroécologie après, euh, ben moi... De 35 ans de, de, de, de travail au Cirad aujourd'hui, je n'ai pas la, la capacité de, de trouver un seul avantage aux pesticides. Voilà, j'ai travaillé dessus, j'étais le, le roi des matières actives, des doses, des non-commerciaux, etc. Et aujourd'hui, je dois dire qu'en dehors de l'aspect psychologique pour un agriculteur d'aller traiter et de dire euh, j'ai l'impression d'avoir fait mon travail ou dans certains cas qui existent encore à court terme, il y a une certaine efficacité, euh, je ne vois vraiment pas euh, l'intérêt des, des pesticides. Voilà, je pourrais développer l'efficacité, le coût, les impacts, etc. Et, et surtout quelque chose qui, qui euh, m'intéresse euh, en tant qu'écologue, agroécologue, c'est le fonctionnement euh, durable sur un plan écologique d'un système. D'un système en particulier chez nous, des, des agro-systèmes. Mais c'est valable aussi pour les écosystèmes de tout type, terrestres, marins. Ouais. Je, te, je te ouais. en fait, Donc là, tu passes à la suivante. Et après, ici, là, as le... as le... Ok. Alors du, du bon sens, je veux juste euh, rappeler, euh, on va vous parler d'un truc qui s'appelle PAEC, on va vous dire qu'est-ce que c'est que ce truc, vous allez voir, c'est très simple. Mais je voudrais juste revenir sur ce qu'est l'écologie et l'agroécologie, parce qu'on a tendance à le confondre avec euh, d'autres choses, et en particulier euh, si, on, si on liste les différents enjeux aujourd'hui auxquels est euh, confronté euh, l'agronomie au sens large, euh, l'écologie c'est quelque chose de particulier. Donc... Euh, si on parle d'agroécologie aujourd'hui, c'est donc de l'écologie dans les agro-systèmes. Hein, et l'écologie, il faut ra pour rappeler ce que c'est. Ce que euh, donc, on a l'habitude de parler de, des, des, trois, des trois piliers du développement durable. Hein, le, le social, l'économique, l'environnemental. Moi, j'y appellerais ça un peu une tarte à la crème, parce que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, évidemment. Mais on a tendance à oublier d'autres choses. On oublie souvent... Euh, le L'enjeu le, le, le, de la santé. Et aujourd'hui, dès qu'on va parler de pesticides, c'est celui-là qui fait bouger la société, c'est pas d'autre. C'est pas le social, c'est pas l'économique, c'est pas l'environnemental. Et c'est pas non plus l'enjeu le, écologique. Quand je parle d'enjeu écologique, on a souvent tendance à le confondre avec l'enjeu environnemental. Et c'est pas du tout la même chose. L'enjeu écologique, c'est qu'un qu un, un, un système il, il fonctionne correctement sur le plan écologique. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est, qu est euh, les, les interactions. Entre les différentes communautés qui le composent, qui soient optimisées. Et en particulier, qu'on respecte un certain nombre de choses qui, qui remontent à loin, qui remontent à par exemple à la, conférence, la conférence de Rio en 1992, sur une bonne biodiversité, sur une bonne santé du sol, etc. Voilà. Et si on regarde donc l'agroécologie, la, alors le pointeur c'est lequel là pointeur. Bon. Voilà. Euh, on, on, évidemment, on en arrière, l'agroécologie est tournée vers l'enjeu écologique. Et, et, et il n'est pas tourné du tout vers les autres. Et on pourrait se dire, euh, qu'est-ce que ça donne sur les autres Parce que là, le, le titre, c'est euh, « Protection agroécologie-culture vers une réduction des pesticides ». Et le but de l'agroécologie, là, c'est vraiment un objectif, un enjeu écologique. C'est-à-dire que, euh, moi, les, je, pour, pour exagérer, quand je donne un cours avec des étudiants, je dis, euh, moi, l'enjeu économique, ai, il ne m'intéresse pas, le fait que l'agriculteur... Socialement, ça soit intéressant, je m'en fiche. L'environnement, c'est le cadet de mes soucis, etc. La santé, on... en fait, c'est ça qui compte pour moi, en tant qu'écologue, en tant que chercheur. Mais évidemment, on a remarqué que euh, cette, cette discipline, elle a souvent, dans la plupart des cas, des conséquences positives euh, sur les autres enjeux. En particulier, par exemple, sur, le, sur la santé, sur l'économie, sur l'environnemental. Le, sur voilà. Et en particulier dans le domaine de la réduction des pesticides. Et comme je le disais tout à l'heure, euh, ce, qui, ce qui fait bouger la société aujourd'hui, vous, vous le savez bien, vous le voyez tous les jours dans les médias, c'est la santé. Alors, la protection agroécologique et culture, c'est quoi ben, C'est la, juste la déclinaison de l'agroécologie la, au domaine de la protection des cultures contre les maladies, contre les ravageurs, contre les biograsseurs, et euh, qui, qui a une vraie cohérence entre des principes qui ont été... Euh, Formalisé et puis des pratiques. Alors, ce qu'on va vous présenter là rapidement, rapidement c'est le fait qu'il y a plusieurs étapes. Là, on a parlé un petit peu d'historique, de, de contexte. Alors, vous voyez, Alors, en anglais, non, c'est en anglais ça. C'est à, cause... à, à cause du mal. C'est c'est Et donc, le, le, la conceptualisation de la protection agroécologique des cultures, je ne sais pas si vous êtes familier avec des concepts comme la protection intégrale des cultures, je ne sais pas si c'est des choses qui vous disent quelque chose. En tout cas, c'est un paradigme qui a tendance à remplacer la protection intégrée des cultures. Donc conceptualisation, c'est une phase qui, là, depuis une dizaine d'années, qui prend forme. Et ensuite, on a essayé de, de confronter ces, ces principes, ces concepts, au terrain, aux réalités de terrain. Et on va vous donner des résultats très rapidement sur trois, trois types de terrain qu'on a expérimentés tous les deux. Et puis, ben, on a eu aussi une, une étape qui est celle de, voilà ce qu'on fait aujourd'hui, de discuter, de former, d'informer, de, de communiquer, d'échanger. Voilà, c'est ça la, la, la protection. Donc, être ça veut dire protection agroécologique et culture. Donc, voilà, c'est ça notre définition. <rire> c'est pour vous dire que on essaye de, comme voilà, un peu en modélisation, on essaye de, de prendre des systèmes complexes et de donner une réponse euh, euh, plus, plus simplifiée, mais qui a énormément de, donc de, de choses à prendre en compte à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est un schéma un petit un petit peu théorique pour montrer qu'on rassemble. Euh, la la ACPC Agroecological Protection, c'est vraiment tactile. Oui. Donc je vous montre. Euh, euh, donc d'un côté l'agronomie, de l'autre côté l'écologie, puis on voit qu'il y a, des, il y a des, des choses qui se ressemblent, et puis on arrive donc à. Là, on arrive... Oui, Oh, ouais, ça change, ça. <rire> euh, voilà. Et donc entre l'agronomie et l'écologie, évidemment, qui sont déjà des groupements des, des de disciplines, on arrive à l'agroécologie, et puis dans, dans un domaine agronomique, dans un domaine écologique, on arrive à trouver des ressemblances. Par exemple, la biologie de la conservation en, en écologie, on a euh, quelque chose qui s'y rapproche, c'est la lutte biologique par conservation en agronomie, et puis on a d'autres voilà, choses, et on a la diversité, la biodiversité aérienne et souterraine. Qui forment le concept d'agroécologie, d'agroécological protection, donc qui est à la fois une, une méthode, une approche, et puis euh, une, une stratégie phytosanitaire. Voilà, on, on, on peut le définir rapidement, on ne va pas être très long. Sept euh, points, euh, un point sur euh, le fait que c'est vraiment une, pour nous une discipline scientifique. L'agroécologie aujourd'hui a plein de, de, de, de, de définitions, en général on en tient trois. Une discipline scientifique, euh, un mouvement euh, euh, social qui a pris naissance en Amérique du Sud, et un ensemble de pratiques. Voilà. Donc l'un le, le, des, des objectifs c'est vraiment d'optimiser euh, ouais, les interactions entre les communautés, c'est ça la définition d'un bon fonctionnement écologique d'un système, c'est d'optimiser les interactions entre les, les différentes communautés animales, végétales, etc., et d'arriver à, à un équilibre, on pourrait imaginer, en un plan théorique, on, peut, on pourrait appeler ça une agriculture climatique, euh, où euh, bah, tout se fait tranquillement sans qu'on ait pu agir. Évidemment, on est toujours dans des agro-systèmes, donc le but, c'est quand même de produire, hein. C'est pas de regarder les petits oiseaux et puis les, et puis les verres de terre. Ensuite, priorité aux mesures préventives, c'est-à-dire tout le contraire de ce qu'on fait aujourd'hui en, en agriculture, pour la protection des cultures, où on commence par, en général, euh, assurer, comme on dit, le « rendement entre en mettant, euh, en épanant des, des, des pesticides. Et puis, euh, ça n'interdit pas d'utiliser des, des mesures euh, curatives avec des, des, des pesticides, s'il le faut, mais vraiment d'une fa façon raisonnable euh, et en dernier ressort. Autre chose, euh, trois, piliers, trois, trois piliers sur lesquels on, on s'investit. La prophylaxie, c'est un, un terme médical. Hein, des mesures préventives, en fait, il y en a, y en a énormément. La gestion des habitats, c'est essayer de... Les habitats, là, ça devient des, des communautés végétales dans le système. Autour du système ou à une plus grande échelle, et la lutte biologique par conservation, où on essaye plutôt, plutôt que d'aller euh, euh, acheter des coccinelles et les vendre, les, les, les plutôt favoriser les auxiliaires qui sont naturellement ici. Des échelles élargies, alors ça c'est très difficile parce que c'est de là que vient la notion de transition agroécologique dont on, on a du mal à sortir. Hein C'est-à-dire que les, les raisonnements ne se font pas, en, euh, comme on l'a fait souvent en agriculture, à l'échelle d'un cycle de culture, mais à une échelle de temps qui est, qui est longue et qui demande à euh, passer d'un système artificiel, qui ne fonctionne pas sur le plan écologique, à un système naturel qui fonctionne avec des, des mécanismes naturels. Pareil pour l'espace de temps, donc pas raisonner à une parcelle de culture mais à un, à un territoire, et pareil aussi sur la gestion. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas des sauf soviétiques, c'est vraiment quand même d'avoir une gestion un petit peu collective, partagée. Des approches systémiques, collectives, participatives, je pense que vous savez ce que ça veut dire, et puis je ne vais pas insister là-dessus. Et puis les critères, bah, vous voyez les critères, il y a socio-économique et environnemental, le, le développement durable, et sanitaire et écologique. Voilà. Et pour la mise en, en, en œuvre de tout ça, il y a, il y a deux mots-clés, évidemment écologie. Tout ce qu'on fait là doit, doit, doit avoir comme source euh, l'écologie et puis l'ordre. L'ordre, c'est-à-dire ne pas commencer par, la, par les dernières mesures à prendre, mais commencer dans un, dans un ordre qui est... voilà. Ça, c'est pour vous faire un lien avec, euh, avec vous. C'est un petit peu le, l'AFAO, les, les voies de l'agroécologie aujourd'hui euh, définies par l'AFAO. Donc, vous voyez l'agroforesterie, l'agriculture biologique, la protection agroécologique, culture, permaculture, etc., les systèmes intensifs de... Production de riz, et agriculture de conservation. Ok, c'est bon. Ouais. Euh... Merci Jean-Philippe, on a déjà dépassé le temps de parole, j'imagine. Mais là on va juste rentrer avec mmh. euh, trois exemples courts. Euh, donc un, le premier dans la métropole. Donc, c'est un réseau en fait, qu'on a mis en place. Euh, enfin, les premières réflexions, ça devait être euh, il y a plus de 10 ans. Et en fait, on a eu l'idée de proposer à un ensemble d'unités expérimentales, d'abord à l'INRA, puis après, ça s'est euh, élargi, de tester la faisabilité de systèmes euh, en rupture avec une contrainte très forte, c'est de n'utiliser aucun pesticide, y compris pour les traitements de semences. Et donc, euh, là, après, les. Il y avait d'autres parties du cahier des charges. Il fallait quand même que les systèmes de culture mis en place soient relativement représentatifs. Donc s'il y avait une culture représentative un peu emblématique d'une région, bah, il n'était pas question de la, de la mettre de côté. Et là, par exemple, il y a la, la culture du colza, par exemple, c'était typiquement un, un problème, parce que c'est une culture qui est très consommatrice de pesticides, mais qu'on rencontre assez souvent dans certaines régions. Donc il fallait quand même l'intégrer pour ne pas... Euh, euh, retirer, ça, cette, enfin, retirer cette, cette difficulté-là. Et donc, en fait, le réseau a été mis en place en 2012. Donc là, on commence à avoir un petit peu de recul sur son fonctionnement et on a eu des premières euh, caractérisations de ses performances en termes euh, économiques, de rendement, de gestion des bioagresseurs, etc. Je ne vais pas vous présenter euh, l'ensemble de ces résultats, simplement euh, en... Consiste le réseau et quels sont les, les grands leviers euh, qui y sont associés. Donc historiquement, en fait, vous voyez que le réseau, il est euh, bâti... Euh, enfin, il... ah oui, c'est un peu... Ah, c'est un peu étonnant, il faut peut-être reculer. Il faut être le je euh, J'essayais de faire ça. Voilà. Donc vous voyez qu'on couvre euh, une maille métropolitaine assez large. Hein avec trois types de, de systèmes, donc les systèmes euh, en grande culture, donc euh, en bleu, donc, il y a les trois sites du Nord, Estrémonce, Grignon et Bretonnière, près de Dijon, et puis deux sites dans le Sud, alors un à Auseville historiquement, mais maintenant on a la chance, il y a un deuxième avec euh, l'école de Purpan euh, qui euh, vient d'intégrer le réseau, ça fait quoi, un an, un peu plus d'un an Un an et demi, deux ans, et puis près de Montpellier, euh, Moguio. Et puis euh, en vert, on a les systèmes de polyculture élevage à Nousilly, au oreux et à Nusignan, ce qui permet euh, d'introduire euh, un, euh, un système fourragé dans les, dans, les, dans les systèmes. Alors vous voyez qu'il ne s'agit pas de répétition de systèmes de culture, mais en fait chaque système qui a été mis en place a été défini par des ateliers de construction de systèmes avec des ingénieurs locaux, des conseillers locaux, etc. Et pendant une ou plusieurs journées, il y a eu cogitation de manière à imaginer la mise en place de ce qu'évoquait Jean-Philippe, à savoir les mesures préventives. Alors, là, on... On n'a pas le temps de rentrer dans tout le détail de ces leviers, mais ce qu'on voit, c'est qu'on a des rotations qui sont relativement longues. Ici, à Toulouse, on avait la rotation la plus courte sur cinq ans. Et l'idée, c'est d'alterner culture d'hiver, culture de printemps, de manière à limiter la sélection des mêmes adventices pour ne pas favoriser les mêmes espèces qui auraient tendance à lever en même temps. On utilise aussi des stratégies d'utilisation de, de variétés présentant des résistances variétales, le maximum. On peut euh, utiliser des intercultures, euh, utiliser des techniques de faux semis, utiliser des associations d'espèces. Euh, donc vous voyez, il y a une boîte à outils quand même assez large. Il y a une échelle, qu'on, enfin, euh, c'est intéressant parce que c'est un réseau. Par contre, on est limité, puisque on est aussi limité en termes de, de financement on ne travaille qu'à l'échelle de la parcelle et donc on n'a aucun levier à l'échelle du territoire ou des leviers, on essaye de mettre quelques bandes, etc. mais ça n'est pas réellement quelque chose qui est très fort dans le réseau. Donc voilà, donc ça c'est pour l'idée générale. Et puis j'ai juste présenté une slide de résultats parce que sinon voilà, on en a énormément. Donc là vous avez un petit radar sur les résultats économiques et en fait initialement... Euh, des fois dans les discussions, les gens me disaient euh, « Bon, c'est même pas la peine de le mettre en place, on sait que ça ne marchera pas, euh, etc. » Et donc après, euh, après là c'est le résultat, après euh, cinq années de, de fonctionnement du réseau, ben finalement, on, si on regarde uniquement le critère économique, vous voyez qu'on ben a quand même de la diversité, avec euh, pour cinq des huit sites, finalement, une évaluation qui est satisfaisante sur simplement le critère économique, encore une fois, toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire que là, euh, du point de vue du de, de calcul des résultats économiques, c'est fait à partir des prix et des coûts euh, actuels, sans aucune bonification des produits, euh, puisqu'en fait, euh, même si, mais, euh, si la, les cultures sont sans pesticides, euh, on ne respecte pas le cahier des charges de l'agriculture biologique. Donc, y a pas de... Donc malgré ce handicap de non reconnaissance de la non-utilisation de pesticides, on franchit déjà la barre... Sur cinq des huit sites, et on voit qu'on a euh, sur trois sites, Camobio, Lusignan et Nausigui, des, des, des non performances qui est liées à des rendements plus faibles euh, et avec des charges de mécanisation élevées. Et souvent derrière, c'est des problèmes de gestion de tel ou tel bioagresseur qu'on pas aussi euh, à être bien, euh, bien géré. Donc ça, c'est voilà, un flash. C'est pas des résultats définitifs et ça nécessite euh, d'être euh, travaillé. Voilà, donc ça, c'est pour montrer qu'il y a de l'espoir, quand même, en métropole. Alors après, moi, j'ai longtemps travaillé à La Réunion. Je peux le présenter Non, non, vas-y, comme ça, je pourrais te corriger. Alors voilà, moi, j'habite... non mais si tu veux, je... je fais également, on va aller. Donc, euh, deux super expériences à La Réunion. Non, je veux juste le faire sur La Réunion. Si vous ne connaissez pas La Réunion, il faut y aller. Ah, Et vous avez une bonne chance de tomber sur une éruption en ce moment. Mmh. Ah oui ah, C'était mon petit mot, je suis payé par le fileturisme. Mmh. Bon, c'est vrai que si vous ne connaissez pas, ça vaut le, ça vaut le coup. Alors peut-être à, à signaler, je ne sais pas si vous trouvez le, cette... C'est tableau très joli, mais je connais personnellement l'auteur. Euh, en plus de l'agroécologie, il est très fort. Euh, et, mais non, tu dis pas, oui, je, je donne des détails. Et donc, euh, donc là, l'idée, c'était bah, de pouvoir concilier ce que l'on sait du fonctionnement des écosystèmes naturels. Il faut savoir que la Réunion a été identifiée comme un des hotspots euh, hot de biodiversité. Et que là, c'est réellement un, un super enjeu que de réussir à limiter l'utilisation des pesticides. Euh, moi j'avais fait une émission une année, j'avais été voir un peu du côté des marchés. Et C'est vrai qu'en termes d'utilisation des, des pesticides, euh, je ne sais pas s'il y a des chiffres officiels, mais en off c'est assez euh, problématique. Le deuxième département consommateur de glyphosate par exemple. Et ça doit être quatre euh, fois, 4 fois les, les doses de pesticides en général euh, de, de métropole. C'est de l'agriculture euh, euh, vraiment euh, très très intensive. Donc ça ça termine un petit peu l'image, mais.. Euh... Alors là, ce que je vais vous présenter, moi, j'ai pas... Pas que... <rire> non, non, travaillé sur deux projets. Le premier que j'ai coordonné, qui s'appelait GAMO, donc non, ça c'est le travail de, de Jean-Philippe, qui a été assez novateur sur la gestion agroécologique des mouches, des légumes. Parce qu'en fait, il y a trois espèces de mouches à La Réunion qui posent de gros, gros problèmes sur tout un tas de cultures, notamment les cultures et euh, même une en particulier qui est le chouchou, je ne sais pas si vous connaissez, donc la Christophine la chayotte, euh, qui est vraiment un emblème gastronomique de, de la Réunion. Et en fait, la production était quasiment menacée, euh, parce qu'il y avait des pertes énormes. Donc une piqûre de mouche, ça peut euh, entraîner euh, 400 œufs. 400 donc là, euh, ça fait des, des explosions, des pulmulations, Je parle sur ton là tu me dis, comme je dis trop tôt. Enfin, tu un salon. <rire> Euh, et du coup là c'était voilà, un vrai enjeu et par rapport à ce qu'on disait là, sur l'utilisation des pesticides il y avait, alors, je sais pas, vous avez déjà entendu parler d'IFT de, de, de de donc là sur le chouchou il y avait des IFT de deux mais c'était des IFT de deux journaliers c'est-à-dire que certains agriculteurs qui passaient le matin et que, comme il n'y avait aucune efficacité ils repassaient un coup le soir pour, aussi, et donc, pour donner l'importance du sujet et puis ensuite, il y a eu un deuxième projet de bio euh, sur, là qui était centré sur la production de mangue, et qui avait là un plus large cortège de bio-agresseurs. Ce n'est pas uniquement des mouches, il y a punaises, il y a. Qu'est-ce qu y a Il y a des mangadines, de etc. Je rends, euh, Alors, ah ouais. allez, je vais le faire pour être pas perdre trop de temps dans les détails inutiles. Bon, on a mis en œuvre un certain nombre de, de, de, me, de mesures dans l'ordre dans lequel je vous ai indiqué. Par exemple, ça c'est une mesure préventive dans laquelle on récolte, on récolte des fruits qui ont été infestés, qui ont été piqués par des, par des mouches, par exemple, et on les met là-dedans, ce qui permet, par exemple, de les, de les tuer à l'intérieur, elles sont emprisonnées, mais par contre, avec un petit filet qui est au-dessus, de libérer les, les insectes auxiliaires, qui sont des parasitoïdes beaucoup plus petits, qui permettent d'infester infe, favorablement euh, la, la culture et, et de participer à la rétablissement, rétablissement d'un équilibre, etc. Voilà. Vous voyez par exemple, là, il y a des mouches qui sont coincées, puis là vous avez un parisothoïde qui est, qui est dans là. On a mis des, des plans de pièges, on a mis euh, un certain nombre de, de techniques, et puis on est, on est arrivé à des résultats euh, qui sont quand même très parlants. Quasiment la, la, la suppression totale de tous les pesticides, alors que pour certaines cultures, euh, euh, les, les, le, le nombre de traitements moyens était de l'ordre de 3 euh, traitements par semaine, et euh, on pouvait rencontrer des agriculteurs qui nous disaient qu'ils traitaient tous les jours voilà. et j'en ai même rencontré un qui m'a dit qu'il traitait deux fois, deux fois par jour voilà c'est pour vous dire que et, ouais, euh, et... Euh, hein <rire> et, et, et on est arrivé donc à des résultats où on a supprimé purement et simplement pratiquement tous les, tous, tous les pesticides où on a, on a donc euh, fait des économies monétaires on a passé moins de temps au champ etc donc sur, sur tous les critères euh, sur tous les critères on a des on a des effets smiley euh, enfin, Smagellan. Et sauf un, hein, celui-là, il veut juste dire qu'il faut... Ça, ça, ça nécessite une, une formation, une discussion, un encadrement, etc., qui est constante. Dès qu'on qu lâche un petit peu les choses, enfin, les, les agriculteurs ont, ont, ont tendance à dire que ben, ça, ça marche tellement bien qu'on ne on s'occupe plus de rien. Et puis ça, euh... Après, vous avez par exemple vous voyez, cette culture dont, dont Jean-Noël vous a parlé tout à l'heure, euh, qui, était, qui était menacée de, de disparaître. et eh bien Aujourd'hui, euh, on, on en est à aux deux tiers, euh, au deux tiers euh, qui est en bio, c'est-à-dire sans traitement, et le reste de la surface est actuellement en conversion, c'est-à-dire que tout, tout va passer en bio. Euh, et puis alors sur la, sur la montre, vous voyez, bon, c'est un petit peu le schéma, c'est-à-dire qu'on a remplacé la protection agrochimique par une protection agroécologique sur les, sur les biograsseurs, et pour ça on leur a mis à disposition des habitats, des habitats c'est des communautés végétales, ça peut être des, des, des couvertures du sol, ça peut être de l'agroforesterie, ça peut être des, des, des, des bandes fleuries, ça peut être euh, beaucoup, beaucoup de choses, des plantes de pièges, etc. Et puis, euh, là les résultats c'est pareil, on est arrivé pratiquement euh, à, à supprimer tous les pesticides. Donc les pesticides, euh, euh, pesticides là-dessus c'est fongicides, herbicides, insecticides. Euh, donc ça c'est des, des expériences qui ont été faites sur des grandes surfaces chez les producteurs, euh, dans des expositifs statistiques, et qui ont été faites pendant plusieurs années, qui continuent de, de, se, de, de se développer encore. Donc il y a plein d'écrits là-dessus, si ça vous intéresse, Jean-Noël je pour vous les fournir. Là on a des, par exemple des, des, des informations sur les, sur les coûts, hein, euh, avec donc des réductions de, de, de temps de manœuvre, de, de, de coûts de production, et là, ben, c'est pareil, on a des bons résultats. Alors tout, tout ça, ça ne veut pas dire que tout, tout marche forcément bien. On a une culture sur laquelle les choses ont été moins bonnes, pas sur le plan technique, tout marche bien sur le plan technique, simplement pour un certain nombre de, de déterminants de l'adoption d'innovations comme ça, où les agriculteurs sont moins motivés, ou alors que c'est parce qu'il n'y euh, a pas un investissement, parce que ce ne sont pas des cultures pérennes, par exemple, il y, y a un certain nombre de déterminants qu'on a, qu a mis au point. et qu'on. Voilà, alors ça c'est toi qui le me... fait, me... parce que moi, je suis pas <rire> Je te rends, c'est toi. Je j'ai plus. Ah oui, on ministre. On en avait ah oui, ça démarre là Mais je sais pas. Si, il y a une photo oui. du ministre ou ah. quelqu'un... Ouais, non à... ouais. Attends, mais... Voilà, ah. ah, ouais. bah, bah, bah, t'as voulu ah. faire le test. Ouais. Donc en fait, là, dans le... C'est celui qui met les diapos, hein, comme ça. En fait. mmh. Voilà, ah, là, là, là, dans le plan, en fait, euh, c'est la, la dernière, part, enfin, -dernière partie, enfin, l'avant-dernière partie. Une fois qu'on a... Je suis un peu, suis un peu gros, peu, par rapport à ça. Je vais prendre la la photo. Une fois, qu on... Qu comme ça. une fois fois, fois qu'on a acquis les, les connaissances, etc., ben, il faut transmettre, transférer, etc. Donc là, on a un super VRP encravaté, qui est euh, voilà, génial, bon, on peut les faire passer. Donc en fait, on a essayé de formaliser, mettre en forme, partager. En plus, c'était un collectif, il y avait 52 ou 56 auteurs avec des larges expériences. On peut... Donc version en anglais, une en version en version en anglais, version en français, et puis avec la préface du, du ministre de l'Agriculture de l'époque. Euh, donc en fait, ça c'est la version en anglais du bouquin en français qu'on qu a vu précédemment. Et puis en fait... Avant, acteur, hein, non, mais c'est ici, c'est la, la, la première lecture. Bon, il y a une petite déformation. Mais tu avais déjà commencé à travailler sur cette réflexion du passage de l'agrochimie, à euh, l'agroécologie. Il n'y avait pas eu encore complètement la, la maturation finale du concept de protection agroécologique des cultures, mais ça a été une étape euh, importante. sur une autre culture réflexion. qui est le cotonnier, qui est l'une des, des cultures les plus consommatrices de pesticides au monde. Donc, où, où ce, avec ce concept-là, on avait réussi aussi non pas supprimer tout, mais euh, vraiment arriver à des résultats de, de grandes réductions de pesticides. Donc, euh, au-delà des, des deux ouvrages, euh, ce qu'on a fait aussi pour euh, ben, partager ces, ces éléments de concept et de méthode. En fait, ben, l'année en 2018, on a organisé une école chercheur euh, en Italie, donc école chercheur internationale, à Volterra, que Pagani euh, et Sandrine et, et Camille, enfin que certains d'entre vous connaissent bien. Et la originalité, on l'avait redoublée l'année d'un euh, mois plus tard dans le sud du Vietnam en adaptant les contenus aux problématiques euh, locales. Et c'est vrai que ça a été une super expérience. On avait même des participants à la première école chercheur qui sont devenus des intervenants euh, dans, dans, dans la seconde. Donc ça, c'est des... voilà, les une... manières de, de, de, de diffuser, c'est des belles euh, histoires humaines. Et puis, euh, on est en train de finaliser une ressource euh, en ligne, euh, bilingue, français, en anglais, pour euh, bah, donner accès à ces concepts, ces méthodes, et donc il euh, y a euh, quelque chose comme un parcours de 32 heures à apprenant euh, pour, euh, pour tout ça. Donc c'est assez high tech, il y a un jeu sérieux. Il y a des plateformes de simulation, il y a, il y a beaucoup de choses. Et alors justement, pour, pour terminer sur ces, sur ces aspects-là, oui. euh, Jean-Philippe a insisté sur l'aspect participatif de la conception des systèmes de protection agroécologique des cultures. Et en fait, on s'est croisé du point de vue de la méthodo avec un, une idée de modélisation qui a été formalisée donc, dans le cadre de la thèse de Marie-Hélène, oui. qui a soutenu jusqu'en 2013-2014. Et donc l'idée c'était de pouvoir un peu démocratiser l'outil modélisation, parce que si on n'est pas spécialiste en mathématiques ou en informatique, ben, c'est un petit peu difficile, ou en tout cas il faut bien dialoguer avec ça. Et donc là l'idée c'était de faire un formalisme qui ne repose pas sur un formalisme mathématique. Et donc... Euh... Ça, en fait, ça ouvre des horizons, puisque des gens qui sont experts, qui connaissent beaucoup de choses, arrivent à formaliser dans un simulateur, donc on peut faire de la prédiction, qu'on peut confronter aux données, euh, mais euh, avec un langage intuitif pour un cerveau humain, en faisant simplement des liens entre des niveaux de variables ordinales, des agrégations, donc c'est des arbres de, de, de décision, mais qu'on fait à dire d'experts. Donc ça s'appelle euh, IPSIM, pour Injury Profile Simulator, et donc l'idée, c'est de se dire que n'importe quel stress biotique n'est défini que par trois grands groupes de variables. Les variables pédoclimatiques, les variables euh, donc pilotées par l'agriculteur, les pratiques, et les variables à l'échelle euh, du paysage, qui vont venir souvent influencer tel ou tel stress. Et après, l'idée, c'est de redécomposer euh, l'arbre en, en sous-parties, et donc là, ça devient plus spécifique à la culture ou au bioagresseur. Donc, euh, euh, c'est un petit peu l'historique. Euh, que que l'on a sous les yeux. Donc, la thèse de Marie-Hélène qui a été soutenue en 2014, où il y avait quelque chose comme 13 bioagresseurs qui ont été considérés, avec euh, ben, des niveaux d'achèvement plus ou moins euh, aboutis. Euh, voilà, donc, euh, mais ce qui est remarquable, c'est que vous voyez qu'en général, quand on travaille sur les bioagresseurs, ben, on est spécialiste d'un bioagresseur sur une culture. Là, l'idée, c'était d'attaquer un, un profil, et donc il y a des adventices. Il y a des maladies des racines, des maladies des tiges, des maladies des feuilles, des maladies des, des épis. il y a des animaux, il y a des pucerons et, euh, et donc en fait, l'idée c'est d'accepter de, d'embrasser un haut niveau de complexité en euh, simplifiant finalement les connaissances que l'on a pour l'intégrer dans un outil qui pourra aider à la conception de systèmes. Euh, ben après il y a eu des, des, des suites et des, et des petits donc là nous avons un nouveau docteur dans la salle donc euh, Marianne qui a soutenu la semaine dernière et donc qui a fait sa thèse en mobilisant la méthodologie XIM en partie et qui a adapté euh, l'approche au cadre des principaux bioagresseurs du tournesol et qui par la même occasion a permis aussi de réaliser un ensemble de développement euh, donc là c'est pas le lieu de parler de ça, mais plutôt statistique ou d'optimisation du modèle en hybridant les sources de connaissances. Parce que quand on fait le modèle-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut combiner les informations issues de la littérature scientifique et technique, combiner les informations issues de cerveau d'experts, et combiner les informations issues de jeux de données, qu'elles soient expérimentales ou de diagnostics en parcelle agricole. Et puis, euh, ben le, le, la méthode est mobilisée dans quatre projets européens. Donc, elle avait été créée dans le projet pur, mais on la mobilise dans Remix, donc il y a Camilo en postdoc Il y a un autre projet, Westwatch, et puis le, le projet ACDC Wiz dans lequel euh, Marie-Hélène est bien impliquée. Et puis après, il y a d'autres équipes dans, dans le monde qui le mobilisent. Donc il y avait une thèse à Avignon sur le pommier. Il y a Jean-Philippe qui a beaucoup travaillé donc, sur la, la chayotte. Donc là, on a travaillé ce matin sur le, le papier euh, qui décrit ce, ce modèle-là. Et puis le, le travail sur les manguiers Et puis il y a aussi les collègues euh, au Costa Rica, qui travaille sur la rouille du caféier en mobilisant euh, le modèle Ipsim. Et puis plus récemment, il y a aussi une thèse qui a démarré avec euh, l'IFV sur euh, l'utilisation d'Ipsim euh, pour la protection euh, de la vigne. Et donc, euh, voilà, pour. Euh, donc, on est 16h30. C'est une dernière slide. En fait, c'est une conclusion, sans être une conclusion, c'est que je pense qu'effectivement, en fait, c'est plus pour lancer la discussion. Je pense que certains d'entre vous seront d'accord pour dire qu'une agriculture sans pesticides est possible. Après, moi, je pourrais aussi être d'accord avec cette assertion une agriculture sans pesticides n'est pas possible, mais qu'en tout cas, la PEC, dans tous les cas, c'est possible. D'accord Et si vous voulez, on, va, on peut rediscuter sur ces deux sensations et quels sont les arguments qui se, qui se cachent derrière. En tout cas, merci euh, de votre attention et de votre chaleur. <rire>